Bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue, je vais juste ajuster, voilà. Euh, comment allez-vous? Euh, ça me fait plaisir d'être là, je, la dernière fois je ne savais pas à quel moment j'allais me reconnecter. Donc euh, ce matin je viens partager deux trois astuces avec vous. Je sais que si vous êtes sur Facebook vous vous ennuyez sûrement. Mm -hmm. Donc euh, je vais parler d'énergie matinale. Parce que je me suis rendu compte que le problème de beaucoup, euh, beaucoup d'adultes, de beaucoup de mes clients, euh, c'est qu'ils n'arrivent pas à être concentrés. Je vais déjà mettre de la différence entre la, avoir beaucoup d'argent et être en train d'accomplir sa mission de vie. Parce que nous sommes sur la terre pour accomplir quelque chose de spécifique. Et euh, cette mission se découvre, se maintient et s'accomplit progressivement. Lorsque vous vous connectez avec vous, ok. Généralement, quand on se lève le matin, je saute du lit, euh, je, ah ouais, il euh, y a quoi à faire à la journée. Et on ne, on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps de s'asseoir et de voir ce qu'on est censé faire sur le long terme, de voir ce qu'on est censé faire. Sur, dans 20 ans, je veux quoi? Dans 5 ans, je veux quoi? Cette année 2021, qu'est-ce que je veux accomplir? Et c'est ce qui fait, bien sûr, euh, je vais dire le piétinement ce qui fait que beaucoup de personnes piétinent et quand je parle de piétiner tu peux construire la maison ça ne veut pas dire que cette maison c'était ta mission de vie j'accuse je je, je, beaucoup mes clients là dessus Donc euh, bonjour et bienvenue bon, voilà, je suis la coach Jocelyne, je suis coach pour enfants donc je travaille rien qu'avec les enfants maintenant euh, les adolescents particulièrement, je les aide à pouvoir déterminer leur mission de vie Imaginez si un enfant de 12 ans connaît déjà pourquoi il est sur la terre, si c'est exactement ce qu'il doit faire pour y arriver. Donc voilà. Euh, je me rends compte que les ados, les adolescents ont besoin de la discipline des parents pour pouvoir évoluer. Et il euh, y a un monsieur très célèbre dans mon pays qui m'a confié son, son enfant. Et l'autre jour dans la conversation avec son fils, j'ai le fils qui me dit « J'avais besoin de quelqu'un qui va me diriger, j'ai besoin de quelqu'un qui va me guider, qui va me parler. » qui va me m'aider à me discipliner. Et c'est là que je me suis rendu compte que euh, c est, c est, c est, on manque de ça dans notre société. Donc la raison pour laquelle, la raison c'est que les gens ne savent pas comment utiliser leur énergie matinale. Chaque jour que vous vous levez, vous avez une énergie. Nous avons, nous en avons tous. Et ce que vous faites dans les deux premières heures de votre réveil va déterminer premièrement le cours de votre journée, deuxièmement Donc ce que je fais dans les deux premières heures de ma journée, c'est un peu comme si je, je, je partais à, à ceux qui ont déjà travaillé dans des, des, des, à DHL peut-être, quand vous devez faire des livraisons. Le matin, vous devez aller prendre la feuille de route et si vous manquez de prendre cela dans la journée, vous ne saurez pas où partir. Vous ne saurez pas à qui livrer l'article. Vous n'aurez même pas les articles. Donc on a beaucoup, beaucoup de personnes qui se retrouvent. Vous n'avez pas d'argent. Euh, vous vivez avec un bon sens d'insatisfaction. Je sais que vous êtes découragé tout le temps. Vous commencez quelque chose, vous ne terminez pas. Parce que la plupart du temps, cette chose que vous avez commencée, vous n'étiez même pas censé faire cette chose-là. Tout n'est pas bon à faire maintenant. Tout ne doit pas être fait aujourd'hui. Et euh, une minute s'il vous plaît, je prends mon thé matinal Et vous savez en tant que chrétien euh, euh, euh, Beaucoup de personnes qui me suivent sont chrétiens. Donc du coup On vous a donné beaucoup de rituels à faire le matin Mais Il y a cette partie où vous vous connectez Et vous recevez Donc je vais me lever et dire Seigneur je veux ça, Seigneur fais ça, Seigneur fais ça Mais je ne vais pas m'asseoir pour dire Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, Seigneur? What am I supposed to do today? Si vous n'êtes pas attentif, vous allez voir que un an va passer, deux ans, vous allez commencer une relation, vous allez, vous allez tomber, vous allez commencer un business, dans six mois il va tomber, vous allez déménager, après vous allez changer d'endroit, vous allez, vous allez voir qu'on n'avait pas une stabilité. Parce que vous n'arrivez pas appris à vous ancrer le matin. Je dis toujours, si vous passez 10 jours d'affilée, 15 jours d'affilée, vous ne vous sentez pas connecté, ça veut dire que vous manquez quelque chose le matin. Je vais rentrer directement dans le truc. Comment est-ce que je peux faire Dieu va vous parler en idée Je sais que vous vous êtes dit, quand tu médites la parole, je dois forcément prendre ce que le Pasteur Ceci a dit, ce que le Pasteur Cécile a dit. Pasteur, cela et cela ne connaît pas ta vie. Il va, le pasteur va venir prêcher ce que le Saint-Esprit lui a dit. Et c'est à toi de prendre le message. Je dis, Saint-Esprit, comment j'applique ceci à ma situation Il y a tel gars qui est en train de me draguer. Je vois, il y a ça, ça, ça dans sa vie qui ne marche pas. Est-ce que je veux partir avec la personne Il y a tel business qu'on m'a proposé. Ici, certes, je vais investir gros, mais je ne sais pas trop. Là-bas, j'investis peu. Je, je fais comment Donc c'est à vous maintenant d'écouter. Et si vous ne développez pas l'écoute matinale, même les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth font ce que je vous dis. C'est-à-dire la personne qu'on a en Jésus là, mais il se lève le matin, il s'assoit. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Généralement c'est, oh je ne suis pas au boulot. Comme je ne au boulot à 7h, je sors de la maison à 7h, je me réveille à 6h30. C'est pour ça que vous allez courir comme un, comme un poulet qui n'a pas de tête. Vous voyez, Quand on coupe la tête du poulet là, il va aller comme ça, headless chicken, dans tous les sens. Et la vie n'attend que ça. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, la vie n'attend que de vous prendre votre énergie. Madame, faites ça. Les appels téléphoniques, WhatsApp, blablabla. et les gens qui vont écrire, les gens qui vont vouloir, Madame, il faut qu'on résolve ça maintenant. Et les urgences aussi, parce qu'on a des imprévus. Tu peux être sur le chemin du boulot, tu as créé raison. Voilà quelque chose qui est venu prendre ton attention, pour l'énergie le matin. Apprenez à vous discipliner. Et il y a des questions clés que vous devez vous poser constamment. La première question, si je meurs aujourd'hui, si on me dit qu'il me reste 7 jours, est-ce que je vais mourir en paix? Si on me dit, José, oh, si tu vas mourir à 17 aujourd'hui, est-ce que je serai en paix avec moi-même? Est-ce que je vais me dire, moi, tu peux venir. Ouais. 99% d'entre nous diraient, « Oh non, non, je dois d'abord faire ça. Oh là, je dois faire ça. Oh non, oh là là. Je, oh non, je suis avec l'homme, je voulais me le quitter depuis. Oh, je voulais gratter le boulot aussi pour lancer mon business. » voulais... Il y a tellement de choses que vous êtes en train de faire qui vont contre ce que vous êtes censé faire sur la terre. Mais parce que vous ne vous connectez pas le matin, la connexion matinale va vous permettre d'avoir un sens de direction. C'est comme si vous connectez au GPS. On a dit qu'on partait à Londres, on est à quel niveau est-ce qu'on est encore à Birmingham? Est-ce qu'on est à Nottingham? Est-ce qu'on est à Manchester? How far are we? From the destination? Donc je vais vous demander, si je meurs aujourd'hui, cette semaine, est-ce que je suis contente avec tout ce qu'il y a dans ma vie? Voilà la première question qui va vous... Vous savez à ça, dit? tout ce que vous êtes en... Oh, je vais d'abord faire ça. Notez toutes ces choses-là. Beaucoup d'entre vous, vous vivez, vous pas connecté avec vous. Vous paraissez. Vous avez de belles chevelures longues comme ça, soyeuses, qui viennent de Chine. Vous avez des longs ongles qui viennent de, de, de, de, de, du Pakistan. Vous avez de beaux habits qui viennent de, de, de Turquie. Mais vous n'êtes pas heureux à l'intérieur. Je ne vais pas vous procher l'évangile pour dire Jésus-Christ, Accepte Jésus, accepte Jésus. J'ai accepté Jésus, j'ai dit, ok, maintenant Jésus, je fais comment Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne vous explique pas après, il y en a après ça. Ce Jésus-là, il, il va te diriger, là, il va te dire quotidiennement. Donc, si vous vous posez cette question, vous allez voir que ça va restaurer certaines choses. Ça va vous rappeler les choses que vous avez oubliées. Parce que malheureusement, parfois, on s'accommode à certaines choses dans la vie. Bon, voilà, Alors, s'il va me donner les papiers. Il faut que je reste avec lui. Il faut qu'elle supporte encore mon boss il va mourir dans quelques temps, bon, ou bien s'il si reste ici, je fais le bot il va me donner la promotion et chaque jour que vous passez, en ne faisant pas ce que vous êtes censé faire, vous frustrez votre vous intérieur et quand, quand vous êtes connecté à votre vous intérieur, vous êtes heureuse, vous sortez dans la joie ça tout sa vous avez l'inspiration, c'est comme ça que, quand, depuis, que je, je, depuis que je commençais à écrire depuis que je suis écrivain là, c'est là que je comprends la connexion Parfois vous vous inquiétez, je dois sortir pour faire ça. Un, un. Parfois en une journée je gagne ce que si je m'asseyais je peux gagner dans un bureau. Je me lève, le matin là je me connais d'abord. Je, déjà je vis à la campagne, les oiseaux vont chanter, je vais me mettre là. La, la, la, tu te connectes ok je suis censé faire quoi Et votre mission de vie est toujours dans le sens d'aider les gens. Ça va aider quelqu'un quelque part je sais pas. Peut-être que tu avais vu les orphelins qui souffraient quelque part. Tu avais dit, oh, il faut que je crée une association qui va aider les orphelins. Ça fait cinq ans que tu as dit ça. Que tu as fait l'alliance avec Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je vais faire l'association. Après, on t'a dit, non, construis d'abord ta maison. Achète d'abord le terrain. Euh, achète d'abord la voiture. Euh, fais d'abord ça. Vous êtes dans l'air, les... fais d'abord ça depuis quatre ans, cinq ans. Il y en a parmi vous. Je me rappelle une dame qui m'a contacté une fois. J'ai traversé beaucoup de choses avec mon enfant. Cet enfant ma maman, ma grossesse... C'est un enfant qui est autiste, il est ceci. J'ai vraiment, sur mon parcours, beaucoup de femmes doivent savoir ce que j'ai traversé. Ça va les aider, ça va les fortifier. Je dois écrire mon livre. Je dit, ok, tu commences quand? Tu euh, sais, je dois avoir demander à mon mari. Euh, Tourner. Vous savez combien de personnes là dehors sont en train de mourir parce que ces personnes n'ont pas le livre qu'elles devaient écrire? Je voudrais juste que plus de personnes comprennent l'importance de suivre la direction. Parce que quand, quand vous vous levez le matin, vous vous connectez et vous suivez votre intuition. Il y a des gens là dehors que vous êtes censé rencontrer dans cette journée. Peut-être que tu te lèves, tu es censé aller... <coughs> ta logique te dit que tu es censé par, euh, aller dans tel endroit pour faire la prospection des de produits. Ton intuition te dit... Va dans le restaurant là. Tu te rappelles, tu t'es parti là-bas une fois. Oui, va là-bas aujourd'hui. Je dois gagner de l'argent. Si je ne vais pas prospecter, je vais gagner comment Non, je pars là. Finalement, tu pars au restaurant. Tu arrives là-bas, tu t'assois, tu manges, tu es contente. Tu tombes sur euh, un investisseur qui est venu dans ton pays depuis. Ça fait trois jours qu'il est là et il cherche un projet comme le tien. Du coup, tape là au restaurant, là vous signez le contrat, tac, au capel, ma secrétaire, demain tu viens signe les papiers. Parce que tu t'es connecté le matin, tu as écouté. Si vous pratiquez ce que je vous dis là, vous allez être libre, vous, allez, vous serez libéré de toute honte. Vous n'allez plus être influencé par les gens, ce que les gens pensent de vous. Parce que ce que vous allez recevoir le matin à faire, ça n'aura pas de sens pour certaines personnes. C'est pour ça que c'est important pour vous d'être avec un homme ou une femme qui est connecté autant que vous quelqu'un qui est chrétien, qui dit que oh, je, je, je parle à l'église, mais quelqu'un qui est connecté parce que c'est une chose de parler à Dieu c'est une chose d'écouter ce que Dieu dit et de faire cette énergie matinale, c'est un peu comme quand, quand Jésus dit dans la Bible que donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pour moi quand je fais cette prière, le pain de ce jour pour moi c'est l'énergie quotidienne qui est censée souvenir à mes besoins, qui est censée me protéger qui est censée me guider, qui est censée m'instruire Va comme ça. Tu sais, celui-ci, je ne le sens pas. Laisse. Tu vois, le projet là que tu avais dit que non, non, ça pour l'instant, non. Aujourd'hui, mets la priorité sur ça, ça, ça, ça. D'accord. Ce mois, tu es censé faire quoi? Oui, je suis censé adresser ça en particulier. Je dois finir ce livre. Je dois euh, passer dans trois événements. Je dois... Voilà ton projet du mois. Tu as besoin de quoi pour ces événements? J'ai besoin de ça qui doit être fait dans deux jours. Super. Parfois, tu as même des projets... Tu es censé finaliser peut-être avec quelqu'un qui va faire ton site internet ce soir, ce soir, supposons, il est censé finaliser le site. Tu te connectes le matin et tu es frustré depuis deux jours parce que le site n'est pas sur le point de terminer. Le matin, tu te connectes et là, en fait, quand tu te connectes, tu dois pouvoir, c'est un moment où tu t'assois, Tu écris tes idées. Tu es dans un endroit calme. C'est pour ça que les gens qui ont des endroits bruyants, si vous vivez peut-être au centre de Paris, reviens-vous très tôt. Paris est très calme. Très tôt. Vous peut-être vous partez à la fenêtre. Bon, comme vous n'avez pas les arbres là-bas, si vous avez un jardin, vous êtes à côté d'un parc, allez dans le parc. Pas, pas, pas tôt le matin, hein, pas 4 heures. Mais euh, ce que je faisais quand j'étais en Europe, je me levais tôt et euh, je mettais à la fenêtre. Il y a de belles lumières le matin. Bien sûr, il n'y a pas d'oiseaux qui chantent, mais on a quand même quelques voitures qui passent. Ça fait le décor. Vous vous asseyez. Vous prenez du bon thé. Une boisson que vous aimez. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous achetez, un, vous, vous mettez dans un, un siège confortable. Vous prenez de quoi noter. Et là, vous pensez. Parce qu'on a toujours une voix intérieure qui nous parle. On a au moins trois voix même. Vous avez, vous avez des conversations dans votre tête. Il y a la conversation des gens qui veulent vous descendre. Il y a très peu de conversations encourageantes. Genre, tu peux le faire. Tu peux y arriver. Et c'est encore... Non, on pardonne à cette personne. Non, ça ne t'en fait pas, ça va aller. Non, non, tu sais quoi, ça... Peu importe, les échecs, tu avances, Non, on continue encore. Peu importe, vous n'avez très peu de, de voix positive. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... La, C'est là où la parole de Dieu intervient. Donc, quand vous lisez la parole quotidiennement, vous mettez du dialogue positif à l'intérieur de vous. Donc, quand vous asseyez pour noter, pour écouter, vous laissez donc le temps passer. On ne s'assoit pas pour dire, la fille là est. Et m'énerve que hmm. je vais prendre mon téléphone non vous partez dans cet endroit sans votre téléphone à moins que vous ne mettez le mode de téléphone sur mot d'avion j'ai une application avec laquelle je note beaucoup ça s'appelle google keep donc quand je, je, je, je parfois quand je si j'ai pas de quoi noter parfois si je vais en campagne et je n'ai pas prié de quoi noter je prends mon téléphone je mets sur mot d'avion je vais sur google keep je prends des notes Tu regardes. Ah, tu sais, ça peut commencer peut-être par une citation dans ta tête, un passage biblique, une parole que quelqu'un t'a dite, une action correcte, une bonne action qui s'est passée. Ce moment, on le centre sur ce qui est positif. Et vous écrivez. Généralement, quand tu commences à écrire quelque chose qui est positif, une idée positive va en, une va en appeler une autre. Elle va en appeler une autre. Elle va en appeler une autre. Donc profitez de ce moment pour vous poser des questions comme... Qu'est-ce que je peux faire qui peut améliorer la situation de ma famille, de mes clients ou bien de la société Quel est le problème que j'ai vu dans la ville-ci Les gens jettent les ordures sur le trottoir tous les jours. Waouh! Si on faisait une association, on peut partir ensemble pour aider à vider les poubelles, ça pourrait Là, tu as une conversation intérieure. Écoutez, si vous faites ce que je vous dis ici, dans six mois, vous allez m'écrire pour me dire comment votre vie a changé. La deuxième partie, comme vous allez noter, vous aurez plein d'idées clés. Vous aurez des projets que vous avez eu il y a cela 8 ans qui vont vous revenir à l'esprit. La différence c'est que quand ce projet va revenir, il y a des éléments qui se sont rajoutés. C'est-à-dire peut-être il y a cela 8 ans, quand tu pensais à l'orphelinat, tu ne savais pas qui pouvait te financer. Mais il y a cela 2 ans, tu as rencontré quelqu'un qui finance des associations. Là je te dis super, d'accord. projet d'orphelinat, tu écris. La deuxième étape de ceci, c'est que une fois par semaine, tu vas t'asseoir et tu vas revisiter tout ce que tu as écrit. Tu vas lire. Mmh. Ah oui, tel projet, c'est là, on peut me faire comment encore là? Mmh. Tout ce à quoi vous donnez de l'énergie peut se multiplier. Tout ce à quoi vous, donnez, vous retirez de l'énergie, c'est-à-dire que vous ne donnez pas de l'attention. Ça va mourir, ça va sécher. Donc j'espère que ceci est écouté. J'espère que ça va vous aider. Même si vous ne mettez pas en pratique, c'est bien pour vous. Je m'en fous. Voilà. À ah, OK. Euh, malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous vous dites que vous voulez. Mais vous, vous n'êtes pas prêt à passer à l'action. Je ne sais pas pourquoi. Bon, les cahiers de vision pour les adultes sont prêts. Ils sont très lourds, par contre. Très, très, très costauds. J'ai mis plein de choses dedans. Euh, J'ai deux événements auxquels je vais passer. Donc, ceux qui sont dans la ville de Douala, après demain, il y aura un événement à 17h euh, pour les femmes. C'est une conférence avec le coach Roland Kouemé. Donc, si vous êtes dans la ville de Douala, vous pouvez venir. Je, je, je serai expliqué là-bas. Et le, le 8 mai aussi, on a un autre événement sur les couples. Ce que je fais, c'est pas sorcier. Mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous, vous avez toujours voulu écrire votre livre. Vous avez toujours voulu vous lancer. Certains d'entre vous, vous avez toujours voulu venir, venir en Afrique vivre. Mais vous avez toujours un obstacle. Vous avez toujours un obstacle. Si vous mettez en pratique ce que je vous ai montré ce matin, ça va construire en vous la confiance. Ça va élever votre foi. Et aussi, ça va mettre des, des choses en marche. Je suis convaincu que le matin, quand je me mets et que je, je visualise ce que je veux faire, je planifie ce que je veux faire, J'y mets de l'énergie positive. J'envoie de l'énergie qui va aller attirer vers moi les personnes appropriées, connecter à moi les choses dont j'ai besoin. Parfois, tu te lèves le matin et tu te dis, « Oh, j'ai besoin d'acheter des lustres pour, pour décorer la maison. »« Oh là là, j'ai acheté ça où ?» Mais tu es occupé dans la Ok, je dois aller au boulot, je dois aller faire telle personne. » Et en chemin, tu te retrouves à un feu, tu regardes à gauche, tu vois exactement les lustres auxquels tu avais pensé. C'est parce que le matin, tu t'es mis et tu as émis le désir de trouver quelque chose. Bien sûr, tu n'as pas mis de résistance en te disant, je ne vais jamais trouver les lustres. Oh, les lustres, de la ville, ce sur les mauvais lustres, c'est pas beau. Non, non, non, mm, mm. Tu as dit, j'ai besoin de lustres. Oh oui, ok, il faut que je cherche ça. Tu as attiré vers toi, ces lustres. Bonjour, euh, Jesse. Ça va vous apprendre à utiliser votre pouvoir. Parce que généralement, c'est certains entre vous comptez voir les marabouts. Ce sont eux qui vous donnent le pouvoir. Vous ne savez pas qui a le pouvoir dans vous. Monsieur, monsieur Joseph Talla, bonjour. Vous ne savez pas que vous avez le pouvoir en vous. Et malheureusement, l'être humain n'aime pas qu'on lui dise qu'il peut faire le travail. Il doit faire le travail lui-même. Je veux que tu me montres. Je veux que tu me guides. Pousse-moi, je fais non. Montre-moi la direction, non. C'est déjà en vous. La même puissance que vous partez marabout pour avoir là. Il y a ça en vous. Mais vous ne voulez pas prendre comment l'utiliser. C'est votre allié. Ça, ça essaie de vous parler, mais vous n'écoutez pas. Par contre, il y a des gens qui ne, qui ne connaissent pas particulièrement Jésus-Christ, mais qui sont très connectés, très intuitifs. Quand il fait quelque chose, son cœur ne fait pas, il dit bon, « moi, il ne fait pas, je ne fais pas. » Il arrive en Europe, on lui dit que « tu vas faire 10 ans avant d'avoir les papiers. il dit pas non, quittez vos affaires là. » Il rentre au pays, il construit son entreprise. Son intuition est très forte. Voilà. Ok, ben je finis avec vous. Mm -hmm. Expéditif, j'ai des choses à faire. Donc je vous remercie d'avoir écouté. Hein. Et euh, bonjour, bonjour à ceux qui me suivent depuis longtemps. C'était un réel plaisir de... Bon, la majorité d'entre vous, on est en inbox et on se parle en inbox. Vous avez mon WhatsApp. Voilà. Donc, ceux qui ont des enfants dans la ville de Douala, euh, pendant les vacances, vous pouvez les envoyer au centre. Ils feront bien sûr du coaching. Ils pourront remplir les cahiers de vision. Ils pourront avoir mon coaching perso. Vos ados, là, vous me les envoyez. Euh, voilà, c'est tout. Passez une très belle journée.